Quand je prends mon vélo Les gens m'engueulent quand je roule sur le trottoir Et c'est pas rigolo La route c'est pire Abattoir. Je sens les voitures me prendre même un petit Les voitures, les voitures me, doublent me doublent à toute allure, c'est très risqué Même ma ami me fait des doigts, même me fait des doigts Pour me signaler, je suis un boulet Fils on fait des fils Beaucoup de fils Et puis, me J'suis dans un film de Jack Nicholson. Voiture, piéton, pieds piéton. Pieds voiture, trottoir, voiture. Sur la route, ils sont vraiment trop méchants. Sur le trottoir, je me fais courser. Par des caniches, c'est vraiment trop flippant. On veut, plus de bicyclables. Bicyclables, on veut des bicyclades, de on veut des bicyclades, on veut des bicyclades, on veut des bicyclades, on veut des bicyclades, de votre part ça serait charitable. Non, je veux pas décéder, alors je retourne sur le trottoir, ça y est, c'était décidé, maintenant je vais emprunter.